Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, si vous voulez vous rapprocher au, enfin, vers des rangs euh, plus proches de, de la table ronde, il n'y a pas de souci, euh, vu qu'on est assez peu pour le moment. Euh, donc, moi je m'appelle Marco et j'écris le média Marco Investigation. Ce soir, on va parler de climat et de monde de l'influence avec euh, trois invités ici présents. Donc, euh, bah, si vous voulez déjà vous, vous présenter, dire quelques mots sur ce que vous faites. Bonsoir, moi je suis Amélie Deloche, cofondatrice du collectif Pays ton Influence. Paye ton Influence est un collectif qui a pour objectif euh, de réveiller les influenceurs euh, sur euh, les questions écologiques. Bonsoir, enchantée d'être là avec vous ce soir à l'Académie du Climat. Je m'appelle Lina et j'ai fondé le média Green Up, qui parle de transition écologique également. Bon, vous avez compris qu'on vous parlerait de ça ce soir. Euh, pas que transition écologique, aussi transition euh, sociétale, vu que les deux euh, sont, sont liés. Et euh, voilà, j'essaye euh, via du contenu euh, de vulgarisation, euh, de rapport, euh, d'essayer de, d'avertir de, euh, les citoyens, aussi les, les aider à, à passer à l'action. Et euh, ça passe également par des initiatives euh, positives. Et moi je m'appelle Léo, j'ai cofondé avec euh, ma conjointe Tomorrow Project, euh, aujourd'hui c'est une entreprise mais à l'origine c'est un projet où on est parti euh, explorer des solutions au changement climatique dans toute l'Europe et donc aujourd'hui on fait des ateliers, des conférences de sensibilisation, euh, on a une partie média du coup avec un livre, avec un podcast et on se lance actuellement dans un film documentaire sur la compréhension des mécanismes de l'inaction climatique et enfin on a une agence aussi de communication pour des marques à impact. Nickel. Donc pour présenter très brièvement Marco Instigation, le média que j'ai fondé en mars 2021. Donc vous êtes peut-être là grâce à la newsletter de l'Académie du Climat, grâce aux différents posts qu'on a réalisés ou ceux des différents invités qui sont là. Des différents invités, pardon. Euh, Marco Investigation, c'est un média justement où on parle euh, de sujets sociétaux actuels comme euh, l'environnement, le féminisme, les droits, les femmes, euh, enfin, les droits des femmes, les droits humains, pardon. Euh, et plein de sujets qui, qui gravitent autour mais on ne se ferme à aucun sujet et euh, bah, pourquoi cette table ronde euh, tout d'abord parce que euh, c'est vrai que c'est un sujet du coup, on en parle on a une représentation assez biaisée du monde de l'influence et moi ce que je veux aussi dans cette table ronde c'est bah, montrer qu'il y a plein de gens qui s'engagent euh, et qui justement utilisent, leur, enfin, utilisent le pouvoir et la force de, la force de, de comment on dit la force de enfin, le nom, les, leur communauté, ils l'utilisent justement. Euh, enfin, ils, ils transmettent des messages, pardon, euh, autour de l'écologie et justement, ils vont utiliser cette, cette communauté pour euh, passer des messages hyper importants, euh, justement, autour de, bah, des enjeux environnementaux et de la crise climatique actuelle. Euh, donc, euh, donc voilà, on va pouvoir démarrer bah, déjà si vous autour du climat plus généralement. Euh, autour de l'environnement, on en parle beaucoup ces derniers mois, il y a eu notamment la loi climat et résilience en 2021 sur laquelle on a fait un, un documentaire euh, il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu les nombreux rapports du GIEC qui se sont précédés, euh, dont un qui est sorti très dernièrement et euh, bah déjà vous par rapport à, à la crise climatique actuelle euh, est-ce que vous avez bah, des questions, des interrogations des réactions par rapport à justement bah, les mesures qui sont prises, par rapport à voilà à l'état actuel, en fait, je On va ouais, peut-être Est-ce qu'il y a des personnes qui suivent des influenceurs ou des influenceuses sur les questions climatiques On s'auto-influence, ok. Okay. du coup tu ne suis pas Tomorrow Project c'est ça <rire> c'est le ça marche, j'arrête de parler euh, alors c'est un ouais, c'est un Instagram principalement. Euh, voilà. on, est, enfin, on est sur euh, tous les réseaux, on est aussi sur Twitter, euh, euh, LinkedIn, Facebook, euh, YouTube, etc. Mais c'est principalement euh, via Instagram euh, qu'on communique. Alors, en gros, euh, le nom... Euh, il veut être une continuité de certains comptes qui ont été faits ces dernières années pour typiquement dénoncer euh, il y avait par exemple un compte qui s'appelait euh, Payton Bar pour dénoncer euh, des agressions dans des bars enfin, voilà, c il y avait même pas mal de comptes qui utilisaient cette tournure Payton X et du coup on a, eu, on a décidé de de nous utiliser le voilà ce, ce, cette tournure paye ton influence parce que l'idée de départ c'était de bah, mettre en avant ce qui nous paraissait problématique dans le secteur de l'influence notamment euh, en lien avec euh, bah, les, les, la promotion de modes de vie et de consommation incompatibles avec les enjeux écologiques. D'accord. Euh... Et bien, du coup, euh, autour de bah, justement la question que j'avais posée initialement, euh, est-ce que vous aviez du coup des, des questions, réactions, euh, interrogations justement autour de des enjeux, de, comment dire, de la crise climatique en fait qui est en France et dans le monde Peut-être. Oui, c'est très vrai, ce Suzanne. Net il c'est qui du coup? C'est intéressant, ce dernier point, je prends complètement d'otage les questions, désolé, mais on a, on a parlé la semaine dernière avec Nina, de, justement de ces fameux influenceurs qui pouvaient se tirer des balles sur les réseaux sociaux, on pense notamment à Bompote et Hugo Clément qui ont eu des altercations sur Instagram la semaine dernière ou sur d'autres réseaux sociaux, et on se demande à quel point en fait ça va être productif pour faire avancer un peu les choses, ou en tout cas pour avoir une transition qui soit plus efficace. Quand on connaît en fait le nombre de personnes qui suivent euh, ces deux influenceurs, on peut se poser la question de, de la séparation, en tout cas de la, de la polarisation, même au sein du collectif engagé, des, des, des personnes. Je ne pense pas qu'il y ait moins d'associations qui euh, parlent euh, de, de nourriture, notamment de manger moins de viande, Tipement, sur bien-être-animal, euh, il va y avoir L214, euh, PETA, etc., qui quand même, sont des très gros assos, qui font énormément de plaidoyer sur ces questions-là. Euh, il y a énormément de comptes euh, d'influenceurs qui vont être euh, ouais, véganes, voilà, végétariens, plein de qui vont essayer de promouvoir euh, de nouveaux modes de consommation. Euh, pourquoi euh, pourquoi euh, au sein de pays d'influence et dans notre plaidoyer, c'est vrai qu'on ne parle pas forcément des enjeux de manger moins de viande. Pourquoi Parce que bah, les influenceurs, de manière générale, ne font pas de partenariat avec le lobby de la viande, euh, ou très peu, ou alors c'est un peu caché. Il euh, n'y a pas officiellement un influenceur euh, qui va dire, euh, voilà, je fais un partenariat avec Frérimichon et, et là, euh, je, je mange euh, voilà, du jambon, alors qu'il y a énormément d'influenceurs qui font des partenariats avec des marques de mode, que ce soit des marques de fast fashion ou des grandes marques de luxe. C'est vraiment euh, une des industries qui est la plus présente au sein de des partenariats avec les influenceurs, donc forcément c'est une industrie qu'on va euh, bah, beaucoup mettre en avant à travers la paysan d'influence et beaucoup mettre en avant, surtout sur le côté euh, impact écologique, impact social, notamment en ce qui concerne la fast fashion. Donc c'est pour ça aujourd'hui que euh, bah, c'est des sujets forcément euh, qu'on qu met en avant parce que les influenceurs en parlent et c'est vrai que la viande euh, très peu d'influenceurs en parle aujourd'hui, aucun ne fait de, de, de, de, euh, de partenariat avec cette industrie. là Sur des, des influenceurs, par exemple, comme euh, enfin, influenceurs journalistes comme Hugo Clément, qui se sont mis vraiment sur le sujet du bien-être animal, euh, bah, du euh, voilà, manger végétarien, etc. Enfin, il y a, je pense qu'il y a énormément d'activistes, énormément de comptes aujourd'hui. Euh, Peut-être que, aussi, euh, tu as un prisme euh, à travers les gens que tu vis euh, sur les réseaux, un prisme mode. Du coup, tu as l'impression qu'on tape beaucoup sur la mode parce que c'est ce que tu vois au quotidien. Mais vraiment, euh, moi, en, en suivant pas mal de, de comptes différents, et notamment aussi euh, des comptes sur euh, la food ou des assauts qui militent pour le bien-être animal, vraiment, c'est des personnes qui font, euh, qui, qui font énormément de choses, qui font des sittings dans, dans la rue, voilà, qui, qui, mettent, qui prennent qui mettent en place des grosses actions parfois. Euh, je pense qu'il ne faut pas aussi euh, euh, enfin, comparer ou alors opposer les luttes. C'est aussi important de se battre contre la fast fashion que de se battre contre l'industrie euh, de la viande euh, parce que c'est deux très grosses industries. Euh, typiquement, la mode, c'est le deuxième secteur industriel euh, qui a le plus gros impact sur, euh, sur Terre. Donc, il faut aussi euh, remettre les choses voilà, dans leur contexte. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de faire avancer ces deux industries-là. Et, euh, et surtout, aujourd'hui, il y a quand même... Euh, enfin, des activistes qui sont très très engagés sur ces deux questions. Autrement, je pense qu'on se rejoint à tous les trois, à part si vous voulez dire le contraire. Mais oui, on, on lutte pour essayer d'aller sur une sobriété donc vraiment le, le moins, mais mieux. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire comprendre aux fameux influenceurs d'aujourd'hui qui sont encore globalement beaucoup dans la surconsommation et qui font passer ces messages de surconsommation, même s'il y en a beaucoup aujourd'hui qui se rendent compte justement qu'il y a. Il y a, enfin, ils s'en rendent compte eux-mêmes en fait, juste recevoir euh, 10 colis par jour, ça euh, va même plus où les stocker, euh, donc c'est aussi ça euh, de tous se rendre compte ensemble de ce trop-plein de matériel et de, de juste euh, voilà on n'arrive même plus à, à, à réfléchir, à être heureux avec autre chose que du matériel et ça pose des questions euh, sociétales aussi qui, euh, qui pourraient nous emmener sur quelque chose de plus, euh, de plus sobre et de plus euh, heureux. Donc, je pense. Après, sur, sur la question de la sobriété, je ne suis pas sûr qu'il y ait uniquement la consommation individuelle. Je pense qu'il y a aussi ce qu'on propose en fait aux personnes. Donc évidemment, il y a toute la question de la publicité sur certains secteurs qui sont encore autorisés, malheureusement, sur l'aviation, sur des SUV, des choses comme ça. Alors qu'on a su interdire le tabac, les armes, ce qui aujourd'hui nous paraît complètement logique. Et... En fait, dans un écosystème qui est très capitalistique, qui est libéral, qui est aussi avec beaucoup de compétition, en fait, les influenceurs et les personnes qui créent du contenu aujourd'hui sur les différentes plateformes sont aussi voués à développer beaucoup plus de contenu, à s'engager encore plus, mettre parfois leur vie en danger pour faire quelque chose d'encore plus sensationnel, parce qu'on a besoin de, de, de choquer, on a besoin d'attirer plus de personnes. Et donc, euh, oui, on est amené aussi à proposer des choses qui sont en désaccord complet avec de la sobriété. Donc ça, c'est important de le considérer quand on est, euh, est influenceur et qu'on a des marques qui nous contactent. Et le disent eux-mêmes. je ne sais pas si vous connaissez Ben Never, euh, qui a fait un... J'ai regardé récemment un interview avec un euh, jacques Phoenix, qui elle est vraiment la, la pionnière... Euh, des influenceuses notamment euh, sur Youtube et il disait ben, on est arrivé à tellement de sensationnels qu'on peut plus enfin là on arrive à un stade où on ne peut plus faire euh, plus et donc ils pensent, enfin en tout cas ils étaient en train d'échanger sur le fait qu'ils essayent de revenir à des trucs beaucoup plus simples euh, vloguer, enfin raconter sa vie euh, face cam, un truc très simple parce qu'en fait c'est ce, que, ce qui intéresse les gens finalement juste le côté humain et arrêter d'aller dans des trucs toujours plus qui demandent toujours plus d'argent, toujours plus euh, de plateaux euh, extraordinaires et pousser Enfin, ouais, faire des choses qui sont plus possibles en fait, à un certain niveau et je pense que ça va évoluer dans le bon sens euh, à ce niveau là Cette déconstruction, euh, enfin, en tout cas Pour cette déconstruction euh, sociétale, des mœurs, moi je crois beaucoup au pouvoir de la narration euh, par l'art, par la culture. Euh, on a un exemple avec euh, des collectifs, on est prêt par exemple, ou euh, euh, repenser des mondes d'après, qui vont recréer ou en tout cas accompagner des structures euh, donc de scénarisation. Euh, ils ont notamment accompagné Plus belle la vie qui touche quand même 3 millions de personnes chaque jour, euh, encore. Et plus belle la vie, en fait, ils ont décidé dans la dernière saison de transformer complètement le récit d'une des protagonistes, qui à l'origine devait être juste une ado un peu rebelle qui partait aux états unis Bon, un peu chiant, un peu classique. Et en fait, ils l'ont transformée en activiste qui protège les arbres, etc. Et en fait, ce personnage a été énormément apprécié par les spectateurs et ça a transformé complètement le récit et complètement l'arc narratif aussi de la série donc voilà, par le pouvoir en tout cas de l'art et de la culture je trouve qu'il y, y a un vrai message qui, est, qui peut être porté en tout cas euh, et c'est par ça qu'on va devoir passer en tout cas j'espère collectivement du coup à passer ah pardon, Excuse moi Pardon, je prends la parole en premier, je vous laisse après, mais euh, sur les questions de transition, il n'y aura pas de victoire dans l'écologie si on n'a pas résolu en tout cas les problèmes, en tout cas la majorité des problèmes concernant l'injustice sociale. Ça, c'est évident. Et quand tu parles des pays, ça va même au-delà des pays. Euh, le réchauffement climatique, il n'y a, a pas vraiment de frontières. Hein, ça ne s'arrête pas aux frontières comme Tchernobyl. Donc euh, le, comment on va accompagner aussi les pays qui sont en développement, qu'on a euh, par le passé pas mal exploité, euh, comment tu peux interdire à des pays de se développer et de s'industrialiser alors que nous on l'a déjà fait par le passé euh, ça c'est un vrai sujet de les accompagner pour une transition qui soit plus vertueuse euh, on a interviewé dans le cadre de, de notre livre euh, une entreprise qui nous a dit qu'au Congo et dans certains pays d'Afrique le, le fait d'avoir une maison qui soit en béton en ciment c'est un signe extérieur de richesse donc comment on fait pour que euh, en fait on ne produise pas plus de béton qu'il qu y en a déjà par exemple donc ça c'est une un premier pan la deuxième chose c'est sur la captation des richesses effectivement il y a encore beaucoup plus d'inégalités que ce qu'on pense les 1% les plus riches en tout cas les ménages les plus aisés de la planète ont capté autant de valeur que les 50% les plus pauvres de la planète ils ont capté à peu près 20% de la richesse depuis 1850 donc comment tu régules ça pour qu'on euh, ait beaucoup plus d'égalité beaucoup plus de solidarité et aussi plus de sobriété en même temps c'est un vrai enjeu complexe qui devra passer par la population, par les entreprises mais aussi euh, par les états Alors du coup on va pouvoir passer au, au, vraiment au cœur du, au cœur du débat euh, avec une question. Euh, bah, Est-ce que les influenceurs ils ont un rôle à jouer euh, dans la sensibilisation et la mobilisation euh, du grand public sur les enjeux liés à l'environnement, liés au changement climatique ou sont-ils simplement des opportunistes euh, sur fond sur une tendance écologique parce que du coup, moi, ça me fait penser à justement, tu en parlais de l'interview de, de Phoenix par, par Ben Nevers. Euh, elle a dit une phrase euh, qui est assez enfin, intéressante, entre, entre guillemets, euh, l'écologie, rapport rapporte zéro. Alors, est-ce que, enfin, voilà. Oui, c'est une grande question. Alors, est-ce que les influenceurs, ils peuvent être des acteurs de la transition Je suis persuadée que oui. Euh, pourquoi Parce que c'est des personnalités, aujourd'hui, qui sont regardées au quotidien par des millions de personnes et... Quand tu regardes une personne au quotidien, bah forcément, elle t'influence dans ta manière de penser, dans tes imaginaires, dans tes comportements de consommation, tes modes de vie, etc. Et donc, si on a ces influenceurs-là qui sont regardés au quotidien qui évoluent justement vers la promotion de, bah, de modes de vie et consommation plus sobres forcément, euh, ça va aider les personnes qui regardent à justement adopter ces modes de vie-là. Après, oui, il y, a un, il y a une grande question euh, qu'on nous pose beaucoup avec Paytime Influence, quand on se fait des interviews ou des choses comme ça, c'est finalement, est-ce que le modèle de l'influence est compatible avec les enjeux écologiques ben en fait, c'est une question qu'on peut se poser pour l'ensemble des secteurs économiques. Et pour l'ensemble des secteurs économiques, actuellement, la réponse elle est non. Pourquoi Parce qu'on reste dans un système qui est celui du capitalisme et qui est forcément euh, corrélé à de la croissance et donc à euh, l'impact, euh, un impact grandissant sur euh, le, le climat et sur les écosystèmes, etc. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est ben finalement, aujourd'hui, on a un secteur de l'influence. Quelles sont nos marges de manœuvre pour faire en sorte de réduire son impact concrètement alors les influenceurs, clairement, s'ils veulent s'engager concrètement dans la transition, s'ils veulent, on va dire, intégrer beaucoup plus d'éthique et d'écologie dans leur pratique, il y a un moment ils vont devoir se poser des questions et ils vont devoir refuser de travailler avec certaines entreprises. Et ça, ça implique typiquement une certaine baisse de chiffre d'affaires. Angel Phoenix, justement, c'est une des premières influenceuses à s'être vraiment engagée sur ces questions-là et à avoir vraiment refusé catégoriquement de travailler avec certains secteurs. Et la première année où elle a, elle a été vraiment ambitieuse sur ces questions-là, elle a perdu un tiers de son chiffre d'affaires. Donc c'est absolument énorme. Depuis, elle s'est engagée dans d'autres projets. Elle a monté notamment son fameux site pour vendre des produits éco-responsables, etc. Elle a diversifié son business model, ce qui fait qu'elle bah, continue à, à très bien gagner sa vie malgré son engagement. Donc il y a vraiment une question de bah, finalement les influenceurs aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils diversifient leur... Euh, leur, euh, leur source de revenus, parce que clairement, un influenceur classique qui fait des partenariats pas très éthiques, bah, s'il veut aller dans l'éthique, euh, directement, il va devoir refuser des partenariats et du coup, euh, baisser son niveau de vie. Euh, après, c'est un combat de valeur aussi, c'est est-ce que euh, tu es prêt à refuser 100 000 euros de Coca-Cola pour des raisons écologiques, pour tes propres valeurs ou pas. Euh, ce qu'on dit aussi beaucoup avec les influenceurs c'est que c'est facile d'être de, de notre côté parce qu'on n'a jamais eu à refuser euh, 50 000 euros d'une... Euh, d'une marque, mais il y a, il y a aussi un, un enjeu de, de faire comprendre aux influenceurs que quand ils acceptent de travailler avec une marque, ce n'est pas un choix qui est personnel, c'est un choix qui va avoir des impacts concrets sur les gens qui les regardent. Et quand on est euh, regardé par des centaines de milliers, des millions de personnes, bah, finalement ce choix personnel, ça devient un choix collectif et euh, ça, ça, ça, ça va potentiellement continuer à promouvoir des imaginaires qui sont plus compatibles aujourd'hui. J'ai une question du coup pour, pour toi la suite de ça. Euh... Je ne sais pas si, tu fais une liste, enfin, si vous faites une distinction entre les influenceurs, qui sont plutôt des personnes qui se proclament influenceurs, ou des gens qui ont de l'influence. Typiquement, Kylian Mbappé, il n'est pas influenceur, et pour autant il a beaucoup d'influence, il est très suivi de par son métier, de par ce qu'on lui aussi met comme fardeau sur les épaules. Quel est, euh, pour Kylian Mbappé, son, enfin, quel devrait être le rapport euh, sur sa communication, parce que l'influence, ça reste beaucoup de communication euh, ça devrait être quoi son rapport au climat Est-ce qu'il doit juste choisir de ne pas montrer qu'il prend l'avion Ou est-ce qu'il doit montrer des choses plutôt responsables dans son quotidien tu vois, comment, il, comment tu peux demander à, à Mbappé par exemple d'être un peu plus écolo Alors la question elle est intéressante, c'est vrai que nous on a quand même avec Payton Influence un prisme euh, qui est les influenceurs, enfin les, les, les personnes qui monétisent leur visibilité en ligne euh, à travers des placements de produits. Donc influenceur créateur de contenu, donc Mbappé finalement, lui, il est influenceur euh, finalement malgré lui, de par sa notoriété avec son métier principal, mais ce métier principal c'est pas dans de la pub sur, sur ses réseaux, on va dire c'est une conséquence de ce, métier, de, de, de ce métier de footballeur, mais bien sûr que lui il a une influence qui est absolument démente, et une influence, une, une influence d'ailleurs beaucoup de, de joueurs de foot ou des influences encore plus grandes que certains influenceurs de manière générale, euh, lui clairement il a, il a une certaine responsabilité, euh, finalement, de par euh, de, de par l'aura qu'il a, comment on pourrait faire avec Mbappé bah, clairement, il y a un enjeu pour lui, potentiellement de, de moins promouvoir. Voilà, c'est. Enfin, finalement, il peut pas forcément changer son mode de vie, mais il peut changer la. Tout juste ce qu'il montre. Il y, a, il y a aussi un enjeu. De, enfin, on dit beaucoup ça aux influenceurs, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas forcément encore prêt à plus prendre l'avion, au moins ne le montrez pas. Euh, parce qu'en le montrant, vous euh, faites passer quand même des messages, vous faites passer des imaginaires. Je pense que ça va peut-être pareil avec Mbappé. Alors, après, quand même, Mbappé, c'est euh, euh, enfin, un cas singulier. Euh, donc c'est compliqué pour lui, je pense. Et surtout, euh, il a aussi des pressions de partout, etc. Mais euh, oui, il y, a un enjeu, il y a un enjeu, bien sûr, pour ces personnalités qui sont extrêmement suivies, de changer les imaginaires de réussite aussi. Parce que euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement vu comme euh, enfin, qui est idolâtré par beaucoup de jeunes aussi. Je voulais revenir sur ce que tu disais, euh, ça va vous montrer okay. Avec euh, Andrew Phoenix, bref. Euh, et tu disais qu'il faut qu'ils abandonnent, bon, pour que les influenceurs puissent peut-être s'aligner avec les valeurs et la crise climatique, etc., qu'ils abandonnent euh, leur placement de produits, leur partenariat, etc. Est-ce que euh, tu ne penses pas qu'à la langue, ça va créer un peu du greenwashing Parce que, par exemple, pour moi, euh, joy Félix, son site internet, pour moi, bon, c'est un peu du. du <rire> Parce que pour moi, en fait, la, la, comme elle disait, c'est la sobriété. Je veux dire, dès l'instant où on produit quelque chose, forcément, derrière, ça crée des déchets, ça, ça a un impact. Donc, pour moi, euh, ben, qu'un influenceur euh, arrête son partenariat avec Chine ou je ne sais pas qui, pour derrière ouvrir un e-shop où il va vendre les euh, trucs. Euh, je sais pas trop quoi. Moi, c'est pas très, très intéressant, sachant que par exemple, elle, euh, quand elle a ouvert son site internet, j'ai vu qu'après, elle avait fait un partenariat pour euh, faire gagner un MacBook. Bref, on va pas parler de l'impact du MacBook parce qu'on sait que derrière, c'est euh, des terres rares, euh, des faces au Congo et on connaît tout ce qui se passe au Congo. Donc, je sais pas si c'est quand même intéressant euh, que des influenceurs, eux tous, commencent un peu à se tourner vers. Euh, ce qui va être crise climatique ou sociale. Parce que même dans le social, je veux dire, ils vont à un moment ou à un autre euh, à faire du social washing. Comme par exemple, dès l'instant où c est, euh, on est en juin, euh, tout le monde va supporter euh, euh, tout ce qui est pride, etc. Et tout, alors que derrière, il n'y a pas d'impact, où il n'y a, ben, a pas de combat derrière. Donc, euh, je ne sais pas est-ce que c'est vraiment euh, intéressant. Euh, ou... Bien sûr, il y a, y, a, y, a, y a la question du greenwashing. Et puis. Il euh, y a la question aussi de l'exemplarité. Clairement, jeu Phoenix, elle, quand même, elle a fait énormément d'efforts par rapport à la majorité des influenceurs. Elle n'est pas parfaite. L'année dernière, elle est à la Coachella, par exemple. Euh, et elle continue des fois à faire des personnages qui ne sont pas forcément ouf. Par contre, c'est toujours mieux son e-shop éco-responsable que Chine clairement, euh, en termes d'impact. Donc là, c'est pour ça que je disais, en fait, euh, est-ce que le monde de l'influence, il est compatible avec les enjeux écologiques ben, Finalement, non. Est-ce qu'il le sera complètement un jour Non. Mais par contre, on il y a des marges de manœuvre pour réduire l'impact du secteur. Et c'est vraiment ça l'objectif. Et plus on aura des influenceurs qui vont avoir, par exemple, euh, 60% de partenariat éthique versus 40% de partenariat non éthique pour aller jusqu'à 100% de partenariat entre guillemets éthique. Là, on va avancer. Après... Comme, comme, comme tu le disais, le produit le plus responsable, c'est celui qui n'existe pas, c'est celui que tu n'achètes pas. Même un produit éco-responsable, entre guillemets, éco-responsable, j'aime pas ce mot, mais euh, le meilleur, voilà, même le meilleur produit éco-responsable, derrière, il y a un impact. Il n'y a aucun produit qui a un impact positif pour le climat. Ça c'est du greenwashing. Aucun produit qui sauve le climat, etc. Tout produit a un impact négatif. Tout produit derrière il y a une production donc forcément ça a un impact. Donc clairement oui. Après les influenceurs ils peuvent promouvoir des produits mais ils peuvent aussi faire des partenariats avec des entités comme la SNCF, etc. Ou finalement derrière c'est pas de la consommation concrète de produits qu'on met en avant mais plutôt d'autres types de modes de vie par exemple. Mais oui, clairement, on ne peut pas demander de, de toute façon aux influenceurs d'être complètement parfaits. Par contre, ce qu'on peut leur demander, c'est de mieux choisir euh, ce qu'ils montrent, de mieux choisir les, les imaginaires qu'ils mettent en avant, euh, parce que c'est ça qui va, qui va ensuite nous permettre d'aller vraiment, euh, de les engager dans une transition. Elle ne sera jamais parfaite, cette transition, c'est sûr, mais on aura, en tout cas, en fine, on espère moins d'impact. C'est vraiment ça l'objectif. Après, c'est juste que peut-être, moi, ma grande peur, c'est de me dire que à la langue, ça va te desservir, la cause c'est ça qui. Euh, parce que je veux dire, tout le monde euh, va vouloir le faire. C'est un exemple tout bête. Euh, moi, j'ai fait des études de RSE et euh, dans mon master, il y a une personne qui m'a dit une fois :« Ah, mais euh, moi, je sais que tout est foutu. Je suis juste là parce que dans bah, sa métier d'avenir, il y aura de l'argent. » Chaque cas problème. Mais je me dis, euh, les influenceurs, et même pas que. Bah, bref, tout le monde, euh, s'il n'y a pas derrière de vraies valeurs. C'est peur qu'à la longue, la cause, ben, ce soit juste, euh, ça se perd en fait. Et donc derrière, euh, par exemple, vous ou d'autres personnes, qui euh, euh, fassiez un vrai combat, ben, derrière, il n'y a plus un gros impact. Voilà. Oui, vas, -y, vas -y. ce serait plutôt des objets du quotidien à promouvoir par exemple qui serviraient pas comme euh, des billets de train pour la, avec euh, la SNCF non franchement, c'est une question oui, oui, essayer de juste mettre en avant des, des produits qui sont utiles au quotidien et pas forcément euh, acheter pour acheter je comprends vraiment cette envie d'être plus radical et directement aller sur des choses euh, euh, qui sont moins futiles après il faut que ce soit aussi euh, comme pour la population française, finalement, que ce soit euh, transitoire et pas passer de euh, quelque chose de surconsommation à tout de suite quelque chose de beaucoup plus euh, sobre. Parce que je trouve que le fait qu'en fait, eux, fassent eux et elles fassent l'effort de faire progressivement, la population aussi euh, voit comment est-ce qu'elle peut faire euh, progressivement. Parce que si tu passes de tout à rien, euh, ça va être... Enfin, moi, j'ai très envie que ce soit aussi radical, mais je pense que les, les, les personnes ne suivront pas. Et il euh, y a tout un truc où si on leur demande de la perfection directement, ils ne vont plus du tout réussir à communiquer sur euh, bah, rien. Et je pense que ce n'est pas ça le but, c'est aussi de montrer euh, tout en transparence bah, comment est-ce que eux ils font, euh, je suis d'accord avec toi, s'ils si n'arrivent pas à ne pas arrêter la viande ou pas arrêter euh, l'avion. Euh, ne pas le montrer, mais essayer d'être transparent sur le fait qu'ils euh, font des efforts, ils ne sont pas encore parfaits, et si on vient directement leur dire « Bouh, euh, c'est catastrophe qu ce que tu fais là-dessus là bah, » ils vont juste arrêter de faire ces efforts et en parler en termes d'écologie, ou même, euh, je ne sais pas, parler de, de la façon avec les Wigours, ils vont juste arrêter de parler de ces sujet là alors que c'est nécessaire aujourd'hui d'en parler, donc ce serait dommage de les brusquer qui qu'il n'y ait pas d'avancée euh, là-dessus, donc je pense qu'il faut être aussi bienveillant en envers eux, euh, vu que c'est quand même pas un secteur qui euh, de base euh, était très euh, averti et c'est grâce euh, à des comptes comme le tien et d'autres que justement ils commencent à sensibiliser à se lancer euh, sur ces sujets-là. Je vais juste finir là, sur cette question. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que dans, sur les sujets d'enjeux climatiques, on parle rarement du, de ce qui est mieux, on parle souvent de ce qui est moins pire. Euh, donc si demain on jouait Phoenix euh, plutôt que d'être à 60% de partenariats euh, euh, qui, euh, qui sont irresponsables sur le dérèglement climatique et qui est à, à moins que ça, euh, ben j'ai envie de me réjouir plutôt et de me dire que ça va dans le bon sens. Euh, même si on manque de temps, c'est quand même des premières étapes importantes. Euh, donc voilà, en, comme, comme tu dis, Nina, je pense qu'il faut garder de la bienveillance pour ces personnes qui font des transitions, qui peuvent être parfois assez lentes. Nous, on est assez persuadés de ce qu'on raconte, mais en fait, on oublie souvent qu'on... Bah, qu'on peut paraître pour des témoins de Jéhovah euh, pour certaines personnes, quand on, prêche, euh, quand on prêche un petit peu sur ce sujet. Donc euh, voilà, c'est rarement le meilleur, c'est souvent le moins pire qui est préférable euh, aujourd'hui. Pour finir ouais, sur cette question, euh, on parlait du coup, de, bah, des influenceurs qui peuvent justement, euh, en voulant afficher justement euh, le fait qu'ils par... enfin, en voulant parler d'écologie, peuvent justement se détourner vers du greenwashing moi ça me fait penser à une influenceuse dont vous aviez parlé justement sur le compte ton Influence c'est euh, Lena Situation avec justement la euh, collaboration qu'elle avait fait avec Coca-Cola Lena Situation c'est une, euh, une influenceuse qui a à peu près 4 millions d'abonnés je crois et, euh, et qui a fait pas mal de, de projets ces derniers temps, enfin, en tout cas moi j'en ai entendu parler euh, autour justement de Hotel Mafouf une marque de, de comment dire de hoodies et tout, euh, éco-responsable éco fabriquée en Europe est-ce que du coup euh, par rapport c'est pareil, c'est justement, elle fait des actions qui sont hyper, euh, enfin, qui sont hyper cool, en fait, et, et, en, et engagées, on peut le dire. Euh, mais d'un autre côté, elle fait aussi des actions qui sont, enfin, des, elle fait des partenariats, du coup, avec Coca et tout. Elle a reçu beaucoup de remarques par rapport à, à la pub de Coca, mais du coup, je pense, en tout cas, moi, je le prends, comme le dit Léo, euh, elle fait des trucs hyper cool, donc il faut continuer, justement, euh, dans ce sens. Oui, alors euh, on va dire que ce que je retiens d'engager de, de l'ENA, c'est euh, le fait que son dernier Hôtel Mafouf, donc celui de l'année dernière, l'été dernier, il, euh, il proposait de la nourriture vegan, donc ça c'était très bien. Par contre, son e-shop Hôtel euh, Maphouf, Hotel typiquement là, la dernière de cet hiver, son suite euh, puis de Noël ouais, était fait en chaîne, par exemple. Donc, il n'y avait pas une production qui était 100% européenne. C'est vrai qu'elle l'a affichée. Oui, enfin, oui, elle a eu certains de ses produits qui ont été France en Europe et, et clairement, c'est important à saluer. Euh, il n'y a, a pas de souci. Après, c'est vrai que les nations, c'est quand même, une des, même la, la première influenceuse française. Et pour le coup, aujourd'hui, euh, elle n'est euh, absolument, absolument pas engagée euh, sur ces questions-là. Et encore euh, enfin, pire, on va dire, elle, elle promeut quand même aujourd'hui euh, des imaginaires et des marques qui sont absolument euh, à, enfin, à rebours des enjeux climatiques. Notamment là, on l'a vu avec Coca. Finalement, Coca, nous, ça nous a choqués avec en euh, France, mais je pense que ça n'a pas choqué grand monde de, de manière générale en soi. Enfin, Merci ça choque sûr. beaucoup dans les milieux euh, engagés, mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, euh, les gens, quand ils voient la promotion de Coca, ils disent « c'est vraiment la catastrophe ». Alors qu'on sait que c'est le, le premier euh, producteur de plastique, euh, le premier pollueur plastique au monde. Donc euh, après là, par exemple, euh, bah, son copain, c'est Seb, euh, Seb Laffrit, qui a sorti un documentaire où il parle d'enjeux écologiques, d'enjeux climatiques. Elle traîne aussi avec des, des influenceurs euh, slash euh, euh, journalistes comme Hugo décrypte qui, eux, sont très portés sur ce sujet là. Du coup, je me dis que potentiellement, elle est aussi dans un milieu qui se réveille et qu'à un moment, elle aussi, elle va vouloir s'engager. Mais le problème, il est toujours le même, c'est que si une, une situation euh, commence à parler des enjeux climatiques, écologiques, du jour au lendemain, elle va prendre un backlash en lui disant « mais t'es qui pour en parler alors que tu consommes ?» etc. Euh, et puis elle a aussi un enjeu de, bah, aujourd'hui son business model, clairement il n'est pas du tout écoresponsable. Mmh. Et finalement ça va potentiellement, je ne suis pas sûre qu'elle est prête à, de se couper de ses partenariats avec la mode, etc. Euh, au, encore aujourd'hui. Et puis en plus, elle est, elle est soumise à extrêmement beaucoup de pression. De enfin, Il voilà, y, y a des polémiques sur elle toutes les semaines pour x ou y raisons toujours plus futile. Donc euh, je pense qu'elle a aussi, en tant, que, en tant que première publique française, un poids à porter sur les épaules. Et, euh, et je, je la comprends que parler d'écologie, ça pourrait finalement se retourner contre elle au début en tout cas. Mais ça pose la question bah, de comment concrètement, quand on a un influenceur avec autant d'audience, euh, comment on peut s'engager sur cette question-là, euh, le faire progressivement et que euh, ça ne brusque pas son audience, que euh, voilà, d'ailleurs on n'a pas forcément un backlash. Donc, euh, euh, voilà, on essaye de réfléchir à la question euh, avec personne d'Influence, mais c'est vrai qu'avec une situation, pour le coup, c'est compliqué pour elle de, de s'engager euh, concrètement. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle peut. Alors pas forcément s'engager elle, mais euh, permettre de donner sa visibilité à des assos ou à des activistes en repartageant par exemple euh, du contenu, en mettant en avant, je ne sais pas, à travers ses contenus, des personnes qui s'engagent, etc. Ça par exemple, elle pourrait le faire. Euh, elle l'a fait sur certains sujets, euh, pas forcément sur l'écologie encore. Donc euh, à voir. bien sûr. Ne vous inquiétez pas. C'est pas Ok. mais c'est pour le registrement. Euh, je voulais juste savoir au niveau de paye ton influence, est ce que vous nous allez euh, euh, comment dire euh, envoyer des, des messages directement aux influenceurs en fait, comment se passe je veux dire votre combat? Est-ce que vous allez ouais. directement vers eux on, on envoie aussi ouais, des messages, on fait des stories, où on va mettre en avant des fois certaines choses qu'on a vues sur les réseaux sociaux, euh, on fait des posts, etc. Et on va aussi envoyer des messages privés à des influenceurs, donc toujours de manière très bienveillante, pédagogique, souvent c'est pour voilà, leur expliquer ou en fait créer du dialogue, c'est vraiment notre, notre objectif. Et on a des contacts avec certains influenceurs euh, qui ont euh, ouvert nos messages, bâtiment des euh, Phoenix par exemple. Une situation n'a encore jamais ouvert nos messages. Mais euh, oui, l'idée c'est de, créer... <rire> de créer de dialogue en fait. Et de... Parce qu'on sait très bien que ces personnes elles ont des freins immenses à l'action, euh, encore plus que des personnes lambda. Donc comment tu fais en sorte de les amener progressivement sur ces questions-là, leur dire non mais tu peux être légitimement en parler euh, par contre, voilà, il ne faut pas le faire de, de, de n'importe quelle manière. Donc ouais, L'idée, c'est aussi d'aller créer du dialogue et d'aller aussi essayer de créer des déclics concrètement auprès de, auprès de ces acteurs-là. D'accord. Ok, merci. Euh, L'idée, ce serait d'avoir un discours où je dis à l'autre pourquoi je fais mon choix. Sans critiquer, absolument pas, et comparer quoi que ce soit. C'est là la difficulté. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il doit trouver ses raisons les plus radicales, dans le sens enraciné, hein, pour pouvoir expliquer à l'autre pourquoi je fais ce choix. Sans comparer, sans critiquer sans se négativiser les choix opposés. Ça c'est mon expérience de vegan. Parce que sinon en nous rentrons dans des polémiques stériles et il m'a été même reproché euh, des euh, ah oui, c'est à cause de la souffrance animale. Eh bien, alors, les carottes, elles ne souffrent pas. Non, mais vous voyez la chose. C'est-à-dire, que moi, je n'avais pas du tout dit que c'était à cause de la souffrance animale. Non, mais c'est la personne. Donc, il faut vraiment inventer un discours radicalement différent pour qu'il soit entendu pas comme un jugement, pas comme une critique, pas pour que les défenses immunitaires de la personne pour rien changer à sa vie, ok, et trouver tout de suite les défauts minuscules chez l'autre pour lui dire, attends, toi tu me fais la morale, euh, euh, toi, tu, etc., tu me fais la leçon, et tiens, là je te montre le poil dans ta situation qui n'est pas cohérent, d'accord Comme ça je ne change rien, parce que de toute façon un poil c'est pareil. Vous voyez comment... Donc, c'est là, c'est là. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que je vous propose euh, La question de l'intention et de la posture, elle est primordiale quand on parle des sujets d'écologie. Euh, nous, par expérience, on a déjà été confrontés à des hauts fonctionnaires, à des ministres. Euh, là, il y a dix jours, j'étais chez Total pour leur faire un atelier de sensibilisation. Ah, Ce n'est pas le même délire que quand on est devant des gens qui sont déjà un peu conscients des sujets. Euh, mais là où c'est intéressant, c'est qu'au-delà euh, de planter une graine, en fait, la posture, c'est juste de donner de l'information sans émettre de jugement effectivement sur ce qui, sur ce qui réalise au quotidien. Et l'objectif de donner de l'information, c'est que derrière, ça permet à des personnes en face de conscientiser un peu les sujets, mais surtout de prendre des décisions qui soient éclairées derrière dans leur quotidien. Donc, en tout cas, pour nous, c'est enfin, ce qu'on essaye de, de faire chez Tomorrow, c'est de donner le plus d'informations possible, de décrypter les enjeux et de donner accès facilement, en tout cas de vulgariser les enjeux un peu complexes euh, pour que les personnes puissent prendre des décisions éclairées dans leur quotidien. Mais encore une fois, entre ce qu'on raconte, ce qu'on pense raconter et est-ce que la personne est prête aussi à le recevoir euh, ben En fait, on, on en parlait tout à l'heure de la viande, de l'avion. C'est des sujets qui cristallisent énormément, en fait, les populations et les débats, même au sein du, des collectifs engagés. Euh, même le nucléaire encore une fois euh, parce qu'en fait ça touche aussi à des atteintes de liberté qu'on est un peuple très libre on a fait des révolutions, on est content de ça et en fait cette préminence de révolutionnaire et de libertaire fait qu'on a du mal à se contraindre on a du mal à imaginer justement un futur qui soit euh, positif où l'écologie peut être sexy et où en fait on imagine un futur qui est un peu joyeux quoi. et donc c'est pour ça que la puissance de l'imaginaire collectif elle est très très forte euh, pour essayer de transformer un peu notre rapport à la restriction, à, à la contrainte. Euh, donc en tout cas j'espère que, que ça s'améliorera, Moi, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens, qu'aujourd'hui les écolos c'est plus seulement euh, des zadistes qui sont un peu isolés et qui ne prennent pas de douche, j'ai l'impression que ça se transforme, que l'écologie devient plus sexy, et que de plus, de, plus, enfin, de plus en plus de personnes se saisissent des sujets, mais il y a encore beaucoup beaucoup de personnes à sensibiliser encore en dehors des enjeux, euh, et surtout beaucoup beaucoup d'éducation à réaliser l'impression qu'il y a encore les médias traditionnels, vraiment droite, extrême droite, qui essayent de nous faire passer encore pour les addicts, mais ils n'y arrivent plus. Enfin, tu vois, c'était aussi... Enfin, je trouve ça parlant qu'ils essayent d'inviter, par exemple, Hugo Clément à discuter de ça, parce que, justement, ils se rendent compte qu'ils ont aussi besoin de gagner euh, ce type... Euh, enfin, d'électorat, mais voilà, on, on commence à sortir un peu de cette image-là et euh, on, on a tout à, à gagner à, justement, euh, sans essayer de convaincre, mais juste montrer que, voilà, que ça rend plus heureux. Et, euh, et c'est comme ça qu'on arrivera, je pense, à, à faire changer les mentalités. Pas juste en disant, euh, arrête ça, euh, fais pas ci, fais pas ça. C'est pas comme ça que ça va, ça va faire avancer le schmilblick. On a juste besoin de voilà, vivre notre vie et essayer de, de planter des petites graines sans forcément euh, en parler directement. Mais plus en, en appliquant nous dans notre mode de vie à travers... Euh, notre entourage, nos amis, euh, notre famille. Mais du coup, tu as vu que Hugo Clément, en allant se confronter aussi à un public euh, qui était assez ouais. réluctant à ce sujets, chez Valeurs Actuelles, euh, il y a 10 jours, s'est aussi fait tabasser dessus, euh, par bon pote, par d'autres influenceurs, par Yoan. Euh, par Donc, euh, comment tu gères ça, <rire> comment tu gères ça quand tu as l'impression de faire le bien euh, et qu'au final, on te le reproche, même au sein des gens qui sont censés être de ton côté voilà, c'est le, le débat du moment, effectivement. Après, chacun peut avoir son avis là-dessus. Si c'est un risque de, de, de gagner justement un nouvel électorat au sein de l'extrême droite, ou si justement, au contraire, c'est des millions de personnes qui, qui votent pour ce parti-là. On a quand même besoin de, de ces personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées, voire climato-sceptiques, de leur donner quand même les bases. Enfin, S'ils n'ont pas les bases, on ne peut pas... C'est quand, quand même des millions de personnes sur... Je ne sais plus combien on est en France, 60... 67 millions, enfin, je ne sais pas, moi ça me fait peur de me dire qu'on est encore à des millions de personnes qui, sont, qui, qui, qui ne pensent pas que c'est réel et qui ne pensent pas que c'est d'origine humaine tout ce, toute cette histoire de réchauffement climatique donc je pense qu'il faut vraiment parler à tout le monde bon ça c'est mon avis personnel après on peut, non, enfin, c'est peut-être pas le, le, le, débat, le débat du jour mais euh, on est encore loin de, de l'objectif hein, de, de ce point de bascule que tout le monde puisse avoir au moins les, les bases de qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut, faut faire pour avancer un peu plus rapidement Donc, euh, voilà, essayer d'aller parler à tout le monde. Je pense que c'est au, au moins la première euh, chose à faire. Ouais. Ben, ce ce qu'on disait, c'est qu'il euh, y a une étude de, de Parlons Climat, qui est une filiale de Destin Commun, qui est sortie en 2022, qui a montré qu'à l'échelle de la nation française, il y a 25% de la population qui ne croit pas au réchauffement climatique, ou en tout cas, qui ne croit pas que l'activité anthropique est responsable euh, du dérèglement qu tel qu'on le connaît actuellement. Donc c'est quand même une personne sur quatre en France, euh, qui est un pays développé en Occident, qui ne croit pas au réchauffement climatique. Donc effectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup d'éducation à faire. Et c'est intéressant de sortir un peu de nos microcosmes euh, de temps en temps pour se confronter à une réalité. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'écologie, c'est ni un choix, ni un droit, ni un devoir. Euh, il y a des personnes qui veulent juste finir et boucler les de euh, Donc quand on vient leur parler de restrictions, de sobriété euh, et d'écologie, évidemment, ce n'est pas un sujet qui est prioritaire pour eux.